Et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Violent, voleur, dealer, nous avons écouté la première partie du témoignage de Steven. Et aujourd'hui, nous allons écouter la deuxième partie de comment euh, Dieu l'a délivré de la drogue parce qu'il a été un dealer. On se retrouve tout de suite. bonjour Steven. Bonjour. Bien... <rire> Bienvenue de nouveau dans Partage On ah, Bienvenue. Donc euh, bien. tu nous avais partagé ta première, la première partie de ton témoignage yes. de la violence au vol, mmh. du vol à la drogue. À la drogue ouais, okay. ça. Donc euh, nous étions en train de dire que euh, bah, tu nous avais dit qu'après tu avais été vraiment attiré par le... L'argent, parce ah ouais, que ça. tu vivais des situations difficiles dans ta mmh, famille mmh, et du mmh, coup tu ça. disais, bon, mes amis ils se font de l'argent, un mmh, bah, mmh, peu, mmh. passer à une étape supérieure yes. et avoir beaucoup plus d'argent. Et c'est comme ça que tu as été amené à d'idées de la drogue. Je vais ça. te laisser la parole pour que tu continues ton témoignage concernant bah. quand tu as rencontré justement ce milieu. Est-ce que si tu peux justement nous redire comment tu es rentré dans ce milieu et comment ça s'est passé ouais. par la suite bah, Comme je disais la dernière fois, bah, j'ai commencé à d'idées, c'était à cause des fréquentations, pardon fréquentation, j'ai vu que les potes à moi commençaient à faire de l'argent à travers ça, et j'ai commencé à rentrer dans, dans, dans ce milieu-là, de la drogue. En fait, j'avais un pote à moi, j'avais un pote à moi, il avait un cousin qui était dans ça, tout ça, tout ça. et du coup, euh, directement, comme c'était vraiment mon, mon ami, euh, c'était vraiment un frère, et euh, du coup, euh, j'étais rentré, bon, il m'a fait un cop, quoi. Ouais. Ouais, il m'a fait.. Euh, il t'a fait rentrer ah, dedans. Voilà, il m'a fait rentrer <rire> dedans. Et du coup, on a commencé à rentrer dans ce délire-là. On, on se prenait vraiment pour des shows en plus. Mm. On se prenait pour des shows, tout ça. On commençait à rentrer dans ce délire, à vendre de la drogue, etc. etc. Et euh, au début, c'était euh, c'était plus que de l'amusement au début, on va dire. Ouais. Au début, c'était pour, on va dire, s'amuser voilà, aussi. Mais après c'était devenu comme un besoin pour un moment. Ah. C'était devenu un besoin et j'ai commencé à, à, à aller de, de, de vraiment de ville en ville aussi parce que j'ai fait euh, j'ai fait euh, dans ma ville euh, après un peu partout et euh, j'avais fait même moi pour mon propre truc. Euh, T'avais fait, fait quoi Ton bon, propre mon... Pour mon propre argent, moi. Ah ouais j'avais ouais, acheté mes trucs et du coup je faisais... Et c'est toi qui le demandais Voilà, euh, ouais, j'avais plus besoin de quelqu'un, genre... besoin ouais, je... de passer par quelqu'un pour euh, Voilà, c'est ça, c'est ça. te fournir et après toi-même Voilà, c'est <rire> ça, c'est ça. Et euh, dans ce milieu-là, en fait, il faut comprendre que c'est vraiment une vie où t'es vraiment angoissé. C'est une vie où t'es angoissé parce que quand tu que ton pote s'est fait attraper, euh, il a pris un an, l'autre, il a pris ça, ça, ça... Et... C'est une vie réellement angoissée, c'est une vie où tu ne vis pas la peur. Genre, certes, tu fais de l'argent, mais tu ne dors pas avec, euh, avec euh, les, les deux oreilles tranquilles. En fait. ouais. Tu ne dors pas sereinement. Et euh, je, je venais une vie comme ça. en fait. Je venais une vie où, où je commençais à faire de l'argent, etc. Et ça va à la maison euh... Au début, ça allait. Au début, j'essayais d'être discret, on ne savait pas trop jeter dans ça, tout ça. Un jour, euh, un jour, euh, on m'a chopé. Oh un jour, mais on ah, comment on t'a attrapé Parce qu'avant ça, il y avait une anecdote mm avec des amis, je pense, sur un scooter. C'est ça. Tu travaillais. Euh... Non, c'est ça, c'était un autre ça, truc, ça. c'était un, ça, okay, un autre truc. Okay. C'était un jour, il euh, y avait bah le, le ami là qui m'avait entré dedans. Euh, on était dans dans dans, dans, bah, dans un terrain, comme on appelait ça. Et euh, le gars là, en fait, chantait réellement à l'intérieur de moi que la, la, y a, la police allait venir, en Et gros. Tu gros. sentais qu'il y avait un truc à l'espace. C'est ça. Je savais, en fait, surtout qu'avant de de de de, de, de, de, de de sortir de chez moi, c'était en hiver, je me rappelle très bien, c'était vers le 24, 25. Euh, avant de rentrer, en fait, avant de sortir, je chantais « Non, en fait, sors pas !»« Je ouais. sentais vraiment que « Non, frère, sors pas <rire> !» Et mon ami, là, il m'appelait, il me dit Viens, viens, viens, viens !» Et moi, je savais pourquoi il m'appelait, mm. Et moi, je voulais réellement pas sortir, c'était un truc Je voulais réellement pas ouais, sortir Je sentais que je chantais fallait vraiment fallait pas sortir, fallait <rire> pas sortir je... Mais t'es sorti quand même Et, et je me rappelle, c'était l'hiver, parce que c'était en hiver là, j'étais là, 20 ouais. vers le 20, etc. Ouais. Et euh, je fallait pas sortir. Et le truc c'est quoi C'est que. Même je me suis levé pour aller sortir, mais j'ai fait demi-tour, je me suis assis, dit non, j'ai vraiment pas envie de sortir. Et euh, il m'a appelé, il a forcé, il a forcé, du coup je suis allé. Et quand je suis allé, genre, on avait organisé un peu les trucs, tout ça, en gros, que moi, j'étais, lui, à un moment, c'était lui qui qui, qui, qui, donnait. Moi, j'étais en train de, de surveiller. La drogue, voilà Moi, je surveillais. Vous... Après, c'était à mon tour, etc., etc. Et, euh, genre, c'était à son, c'était à son tour, en fait, de, de, de, de, de surveiller. C'était à son tour de surveiller. Et moi, je suis parti chercher des trucs, tu vois. Mm -hmm. Je suis parti chercher des trucs. Et le gars, là, il a laissé rentrer des gens. Genre, je sais pas, il était parti faire quoi? Il a laissé rentrer des gens, là, dans, on dans... était dans une cave. Il a, il, a, il, a, il a laissé rentrer les gens dans la cave, la cave. sauf qu'ils ont vu en fait la cachette et sauf que ces ce gens-là, ils étaient envoyés par des policiers, oh. comme par hasard, oh comme la par la hasard, la la. et moi, et ils ont vu, c'est-à-dire moi, j'étais en train de prendre le truc et derrière moi, je vois qu'il y a quelqu'un, je vois il y a, réellement, il y a quelqu'un et là, je, je, je, je pète un poux, là, je pète un bloc et là, je commence à les menacer, je commence à le menacer, à sortir de ça, et euh, ce qui s'est passé, c'est que quand, quand ils ont vu, j'étais pas tranquille après, j'ai donné tout ça, mais J'étais pas tranquille, vous savez, j'étais là, mais j'étais pas là. Et je pensais qu'à ça, je me suis dit, non, c'est ça où ils vont, ils vont nous, nous, nous balancer, tout ça, tout ça. Et le truc, c'est quoi C'est que je réellement, ils allaient venir. Et ça y j'ai dit à mon pote, là, viens, on va, on va juste devant, parce que devant, il y avait de l'herbe. Et si, en gros, après, police venait, on, on pouvait, pouvait courir, ouais, courir ouais, ouais. on pouvait courir de tous les sens. Et là, je lui dis, viens, voilà. Et il était têtu, il me disait, non, non, non, non, non, non. On non. reste à la carte. On, on reste, viens, on reste, on reste, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, c'est à dire euh, ils m'écoutaient pas, ils m'écoutaient pas. C'est à dire je dis ok vas-y. Au moins quand je commence à me, à me décontracter etc. C'est là on voit la police venir. Wow. C'est là où on voit ils, ils ont bloqué dans tous les sens. Là là et devant. Et si on, on aurait été allé là où je lui ai dit, ouais. on pouvait courir là bas. Uh -huh. Alors, comme je l'avais dit. Et Le truc c'est quoi c'est que c'est là après nous ils ont, ils ont bloqué. Après c'est là ils nous ont ramenés en garde à vue. Et quand c'est pour une histoire de stup, ils font quoi ils te ramènent en garde à vue. Il vérifie ton identité, tout ça, tout ça. Et il, prend, il te ramène chez toi pour vérifier s'il si n'y a pas du stup chez toi. Tu vois ce que je veux dire la Pour, la pour la vérifier s'il y a pas du stup avec les chiens, etc. La Sauf la que moi, ma mère n'était pas au courant de ces choses. Je... Elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au que... courant, c'était oh, le drame. Moi, j'étais genre le. le, le, le... Bon, ils savaient que j'étais dans la violence, ça Parce que moi, j'étais convoqué à l'école avant. Ils ne savaient pas que tu avais fait Ils ne savaient pas, non. Ça, ça, ça veut dire que c'était comme. Euh... Bam, en gros, mais coup de coup, Mais attends, comment toi, tu te sentais quand tu as su qu'ils allaient aller chez toi Moi, j'ai pété un plomb, moi. J'ai, dit, non, toute la route, j'étais en train d'embrouiller de avec les policiers. J'ai dit, hey, non, y a rien chez moi. Et j'ai a rien chez moi. Non, a pas chez moi. Et wow. moi, je disais ça pour, pour qu'ils, ne viennent pas chez moi. De toute façon, ils s'en fichent totalement. Ouais, il... C'est ça. Et carrément, ce qu'ils ont fait, c'est que j'avais donné une adresse. Et au début, ils en sont venus directement, quand j'étais dans la, dans, dans la cellule, ils m'ont dit, c'est quoi ton adresse, tu vois? Et parce que je j'avais pas ma carte d'identité. Et ils ont dit, c'est quoi ton adresse? Et euh, quand ils sont venus, j'ai dit, j'ai donné, j'ai donné une fausse adresse, etc. Sauf que y avait mon frère qui était connu de, Là-bas, là, du coup, ils ont vite retrouvé, tu vois. Oui, ils ont vite, vite retrouvé, tu vois. Et euh, du coup, après, ils nous ils, ils ont ramenés ils ont, ils ont chez moi et ça fait un gros choc Je me c'était un soir. C'était un soir, euh, c'était vraiment un soir. Et ce soir-là, ils sont venus devant ma porte, ils ont toqué. Et moi, j'étais menotté avec au moins six policiers autour oh de non, moi. C'était six policiers, non, tout ça. Maman. Et c'est ta mère qui a ouvert la ouais. porte Oh, Et, là et la elle la a dit, c'est qui C'est qui Ils ont commencé à dire, ouais c'est <mans> la police, tout ça, ouvrez, tout ça. Et quand j'ai ouvert, les chiens sont rentrés. Ils pas l'air chez les chiens, bien sûr, mais, mais, ils sont, mais ils sont venus vois, en fait, on pagaille. En fait. Et ça, ça a, ça a choqué ma mère, en fait. Comment tu, comment tu te sentais à ce moment de savoir que ta maman, elle était... Ah, j'étais vraiment mal. Hein. la vérité, là, quand j'étais devant la porte, je voulais, je voulais juste me dire que c'était un cauchemar, en fait. Ah. Je voulais juste me dire réveille-toi. En fait, je voulais juste me réveiller et croire que c'était un cauchemar, en fait un ah. comme ça, tu vois. Parce que je voulais pas... Je savais que ça allait, ça allait réellement la toucher, tu vois. Ah. Je savais réellement, et du coup, ça m'a... Ça m'a vraiment abattu, ça m'a vraiment, tu vois. Et les trucs, c'est quand c'était quand était devant la porte, quand j'étais devant la porte là et à l'envers, à la porte. Et c'est là, j'ai, ça m'a mis un choc en fait. Tu, tu la regardais dans les yeux ou Non, je ne pouvais pas, n'était pas possible, c'était pas possible, c'était pas possible. Ils sont venus de toute façon, ils m'ont pris, ils m'ont dit, assis-toi, tout ça, assis-toi. Euh, ils m'ont dit, assis-toi dans, dans mon canapé et je me sais ma tête. Tu vois. Et après à la fin, ils ont vérifié, ils ont rien trouvé. Et pendant ce temps, ta maman est-ce qu'elle te parlait Comment ouais, À pleurer, pareil. à crier, à pleurer, tout ça. Sais, me dire, c'est pas possible, c'est quoi ?» non, non, non. Non, pas... Elle me dit non, c'est pas possible, elle me dit des vrais trucs en gros, elle me dit c'est impossible que c'est tout tout ça, peut-être qu'ils sont trompés, c'est pas possible, parce que moi. J'étais vivant à mes roues, j'étais. Le gars, que... j'étais le gars calme un peu, tu vois, le gars, et il va travailler pour amener l'argent à la maison, tout ça. Mais ça, ça, savait tu pas que cet argent venait de la bosse Voilà, Mais après, il y avait quand même de l'argent. Je travaillais. Je travaillais quand même aussi. Mais voilà, il y avait quand même de l'argent. C'est si voilà, pas qu'en fait, c'est comme si pour elle, tu devrais te mener une voilà, vie. Voilà, voilà, c'était ça. Ça l'a surpris. Surtout qu'elle était au téléphone avec une de, une, de, une de mes cousines. Et après, bon, je connais, ça fait la pub dans la famille. On commençait à. Vite, ça s'est propagé, hein, cette histoire. Des hein. tantes à moi qui habitent de l'autre côté, là-bas, dans une autre ville, ils sont venus. Ah, mais toi, tu t'es fait attraper, comment ça se fait, toi ben? Tu vois oui, oui, oui. ce que je veux dire Tu es dans ces délire là, tout ça. Et comment tu sais. bon, t'es senti vraiment Parce que ah. tu t'étais dit, tout le monde est au courant. Tu t'es pas senti jugé ou comment tu t'es ah, euh, Je me sentais vraiment jugé, en fait. Et du sens où, après, bon, la vie de, de mes tantes, la vérité. Euh, je, j'en prenais pas l'importance, mais c'était plus ma mère, tu vois. La main, ma mère, et mon père, tu vois. Sais, c'est ça, ça, ça, ça blessé, tu vois. Et mon père, carrément, lui, c'est comme si, en gros, il avait plus de force d'un coup. Genre, il avait plus de force d'un coup, comme s'il savait plus quoi faire, tu vois. Il m'a Il a parlé? Oui, bah, oui, bah, en gros, si tu veux finir comme ton frère. Voilà, quoi. J'ai dit, quoi faire. Il voilà. capté direct. J'avais capté direct. Et là, ça m'a fait cogiter. Ça m'a fait cogiter. C'était nos journées où, voilà, j'étais pas vraiment, vraiment, vraiment bien. Tu vois, carrément tout. A... Parce qu'après, ils m'ont repris, m'ont ramené en. Ah, t'es reparti avec eux Oui, oui, ils m'ont pas laissé chez moi. Non, non, non, il fallait qu'on me fasse l'audition, empreinte euh, la photo, tout ça. Ça dire pour qu'ils puissent te faire un casier. Un casier ouais. tu vois. Et euh, le truc, c'est quoi C'est qu'après, ils m'ont pris, ils m'ont ramené là-bas, là. En garde à vie, toute la, toute la voiture, j'étais en train de crier sur le policier. Mmh. J'étais en train de me traiter, tout tu ça, j'étais en train d'insulter. Et j'avais vraiment une rage. Hein, c'est une rage qui a commencé à naître contre eux, en fait. J'ai une rage, commencé tout ça. Et euh, le truc c'est quoi, c'est que après ça, j'ai commencé réellement à avoir une haine vraiment envers eux. C'est-à-dire après je suis parti, je suis même rentrer dans les délires de, de, de caillassage, tout ça, tout ça. C'est quoi Attends, attends, attends c'est trop bien pour moi. Ah. C'est quoi caillassage C'est une émeute, quoi, en gros, une émeute. D'accord, pour tu casser tout. à euh... ouais, la police, etc. Tout ça. Mm. Et, euh, parce que j'avais vraiment une rage. Tu vois et nous, dans le quartier, c'est le seul moyen de se défouler et leur montrer réellement que c'est comme ça, on se défend. Vois, et euh, j'étais rentré dans ce délire là, et euh, voilà après bon quoi je suis reparti en garde à vue, ils m'ont visionné et tout ça, et ils ont pris mes emprunts tout Mais ça, Tu ne bon... pas ce moment là Non, non, moi en fait dans ma tête, il y avait vraiment, dans ma tête, il n'y avait que ma mère, il y avait tout, tout, pendant les 24 heures là, il n'y avait que ma mère, tu mmh. me dire, en plus le policier venait me dire, le policier je venais d'avoir 16 ans en plus, le policier est venu me dire ouais, « tu vas finir à Porcheville, tout ça. Et à Porcheville en gros, Porcheville, c'est une prison pour mineurs euh, dans une ville qui s'appelle Porcheville. » Et elle euh, me dit ouais, « tu vas finir là-bas, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Et bon, moi, je ne calculais pas trop, je pensais qu'à ma mère en vrai. C'est vraiment qu'elle, j'ai fait une dinguerie, je m'en voulais, c'est là je commençais à même avoir la haine envers moi même. Mmh. Tu vois, parce que c'est quelque chose que j'avais fait qui est vraiment blessé. Et quand tu as conscience que tu as blessé ta mère, tu n'es pas forcément bien. Mmh. Tu n'es pas, mmh. pas forcément bien. Coup, voilà. À ce moment, quand tu étais en garde à vue, est-ce que tu pensais à Dieu à ce moment-là oh, Pas du tout. Pas du tout. Pas, il était pas loin, du tout. tout pas du tout. Tout, tout. tout. Je me suis dit, en fait, il y avait cœur ma mère. Parce pas. que je me suis dit, si j'ai blessé ma mère, Dieu, c'est encore pire. Mmh. C'est encore pire. Mmh. C'est terrible. Je, je me suis dit, il va me tuer. Il va me tuer. Mais surtout qu'à l'époque, <rire> moi, à cette époque-là, j'allais à une église, mais je pensais que Dieu était cette image d'un Dieu fouettard. Ah, c'est le fouetard dès tu fais quelque chose, de te direct. C'est ça. Et du coup, moi, c'était ça. Je J'ai même pas... pas forcément pensé à lui parce que je me suis dit, bon, si j'ai blessé ma mère, là, si... en fait, à cette époque-là, si je pense à Dieu, je pense à l'enfer direct. Du coup, j'ai évité de penser ouais. à Dieu. Ah ouais Du je me suis dit, c'est pas genre pour penser, ouais, aide-moi, tout ça. C'est juste, euh, vraiment, je me suis dit, frère. As connaît, payé, direction. Le, le jour où tu vas, toi là tu as payé, toi là, tu as payé. toi là, tu as payé. Et c'était ça. Et sur ça, j'évitais un peu de, de penser à, à Dieu de ça. Mmh. Non. Et du coup, au final, on a vu que euh, tu as vraiment été violent, okay tu as, as, as volé aussi, mmh. tu as dealé. Mais mmh. au final, euh, comment tu as rencontré Jésus Est-ce qu'il y a des gens qui te parlaient de lui avant que... Comment ça s'est passé okay. Déjà, dans ta famille, ils sont croyants euh, En fait, j'étais catholique, mm -hmm. et euh, en fait, par rapport aux choses de Dieu, ma mère était, était, était, était catholique, et euh, après, réellement, mon père aussi, après il prête tout ça. Et euh, moi, je, je me dis, bon, j'allais des fois à l'église, tout ça, mais bon, je m'ennuyais un peu. Je m'ennuyais, en fait, je ne sais pas ça que je voulais ça me ça me disait rien j'allais ouais. par force par euh, parce que ma mère m'amenait. mais mais euh, sinon après j'avais pris un peu un chemin quand j'ai vu ça parce que là encore encore malgré bon les arrestations j'avais continué cette vie là j'avais continué cette vie de drogue etc là, mis... même après l'arrestation ouais j'avais quand t'es sortie t'as fait quoi j'avais freiné un peu j'avais freiné un peu mais j'avais repris après on retourne dans le cercle c'est là j'avais repris directement mais le truc, c'est quoi c'est que il y avait même une période, bon après, c'était des années des années après, c'était là, on arrive vraiment dans, quand j'ai accepté Jésus. Avant ça, euh, ma vie, c'était quoi C'était, euh, bon, je travaillais, je travaillais, quand je travaillais, j'avais aussi mon, mon business à côté, en fait, euh, de drogue, etc. J'avais des amis. Oui, à il y avait des business quand même. <rire> C'est un vrai business ce Et truc là. C'est vraiment organisé. Hein. Ah ouais. C'est vraiment organisé. On voit comment ça se se organiser tout ça. Mais on a une entreprise. C'est hein. vraiment. Tu vois, vraiment. Tu vois, c'est vraiment il y, a, il y a des gens des remplacements même, au des... il y a, il y a un cas où <rire> voilà, le cas où il y a un police qui vient, des... il y a des gens des gens on a déjà anticipé, anticipé tout ça. Wow, c'est ça. Waouh. Wow. Et euh le truc <rire> c'est que ça casse nous dans <rire> le mal. <rire> <rire> Et, euh, que et le truc, c'est que moi, ma vie, c'était ça avant d'accepter Jésus. Et juste avant, c'était, j'allais au travail. Et euh, le soir, je revenais j'allais déposer mon sac chez moi. Après, j'allais sur le terrain avec des, des potes, tout ça, jusqu'au soir. Après, on allait dans les bâtiments, etc. Après, on rentrait, tu vois, c'était ça ma vie avant d'accepter Jésus. C'est dans euh, les bâtiments qu'on faisait les dix. Ouais, c'est là on faisait les comptes, on appelait les ça bâtiments. les comptes. Ah, on faisait les comptes, etc. Et un jour, euh, j'étais bon, toujours dans cette ville là mais quand je rentre chez moi euh, je sens une présence bizarre je sens vraiment une présence bizarre et c'est une bonne présence euh, qui me faisait du bien c'est pas une bonne présence c'était ouais. pas une bonne présence et euh, c'est comme si je pensais à la mort je sais pas il y a un truc qui venait me dire la mort quelqu'un va mourir un truc vraiment <rire> c'est vraiment glauque voilà. c'est la première fois que ça m'arrivait et du coup bon je, je me suis dit bon vas-y je sais pas moi c'est quoi tu vois j'ai pas calculé je me suis dit je pense beaucoup tu vois peut-être je sais pas et j'ai pas calculé ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à, réellement à... à j'ai pas calculé j'ai commencé à continuer ma vie etc et euh, pendant une semaine ça me le faisait et après au bout d'un moment je me suis pas dit c'est dans ta chambre quand tu as dans ma chambre, à chaque fois en fait quand je t'ai allongé quand je t'ai allongé c'est là tu vois avant, avant, avant juste avant de dormir il y a toujours ces moments là où tu, tu penses et si ce moment-là ça venait, la mort, la mort, la mort, des trucs de fou, c'est quoi ce terrible, là Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à prendre ça au cerveau. Parce qu'au début, je blague, je me suis dit, c'est moi, vas-y, arrête de penser, arrête de penser. Et euh, je me suis dit, et là j'ai réellement pris ça au sérieux. J'ai dit, eh, frère, faut que tu reprennes l'église, parce que j'allais à l'église avant. C'est là, elle, là elle, que je t'ai dit il faut que tu recommences Là, il faut dire. que tu, tu repars là-bas, tu vois, C'est comme ça, en fait, les problèmes <rire> qui arrivent. C'est comme ça, c'est qu'ils qu se retournent vers Dieu à ce moment-là, vraiment. Ah, ouais. Et euh, je me suis dit, non, frère, là, là frère, va faire un tour à l'église, ça fait un bail. <rire> là, là, là, là, et je suis allé, c'était une église à Perfit. Je suis allé, mais à cette église-là, elle était bien, mais... Il n'y avait pas réellement ce que je cherchais. Tu vois, parce que moi, j'avais vraiment... Moi, je voulais vraiment un truc puissant, tout ça. Et... Vraiment la présence de l'amour, la personne de Dieu, je voulais ouais. plus en fait. Et j'avais pas voir ça, plus ça, j'allais à l'église, mais par religion en fait, ouais. par habitude. Ouais. J'allais ouais pour aller à l'église, tu vois, le dimanche, et je me rappelle avec des potes à moi, et quand on arrivait le dimanche, ils me disaient, tu vas où Je, dis, je vais faire une mise à jour là. mise Parce à jour que... <rire> C'est génial T'as commencé à la mise à jour à l'église. Voilà, comme ça. ça, comme ça, tout mes... moi je me suis dit, si je vais là, tous mes péchés sont pardonnés. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on a des mentalités parfois, mais tellement fausses C'est incroyable C'était <rire> terrible. Moi, je pensais réellement à chaque fois que j'allais à l'église, la mise à jour est faite, c'est bon. bon. Là, je, vais, je peux bien retourner. Tu si ouais. continuer à faire tes bêtises. Voilà, pendant au moins une semaine, je suis pardonné. Tu <rire> vas après, je vais me dire. C'est pas possible, tellement c'est diabolique. Oh là là. Encore une mise à jour. Mm. Et euh, bon, au bout d'un moment, réellement, j'allais. Mais en fait, la bas ce que j'aimais, c'était la louange, réellement. La louange, là, la bosse, la louange. C'était juste ça, j'aimais. Après, quand il prêchait, ça, ça me disait rien. rien. Ça me disait rien. Je, ouais, tu vois et carrément des fois ça m'a de m'endormir ça de m'endormir mais c'est vous là les gens qui dorment n'y a pas la prédication <rire> mais les trucs, et les trucs ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé réellement au bout d'un moment à... à me dire non frère en fait en fait ma vie était il n'y avait plus rien dans ma vie en fait parce que ma vie c'était travail euh... Du... Comment on dit, mes troublant C'est ça. Il n'y avait rien de particulier. Il avait rien et j'ai l'impression que ça allait de pire en pire. Ouais. J'étais avec mes potes, ça pote, devenait... en fait, au bout d'un moment, ça devenait… Je me, dit, Je me suis dit, mais ta vie, c'est quoi Je commence à me poser ce genre on de questions. Mais ta vie, c'est quoi en fait tu... Tu... tu, En deux fois, le week-end, on pouvait être dans... dans un parking assis dans une voiture. Et les gars, écouter musique, etc. On fait rien jusqu'à heures. 7h heures du matin, on rentre toute la journée jour midi, mais il a a pas de sens. Voilà. Et je me suis. Et c'est là que je commençais à réaliser en fait ta vie, elle est nulle, en fait. Ta vie elle est nulle. Tu vois, n'importe quoi, tout ça. Bon, t'as des potes qui rapent, mais vas-y, ils vont au studio, tout ça, mais. Voilà quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a, y a rien. Il voilà. a pas un truc qui. Ouais. Soit, et ça je me suis dit, de, de, depuis, depuis tout petit, les mêmes bâtiments, tu les vois, y a, tu ne changes pas, il n'y a rien. Je commençais à me poser ces questions-là et je me suis dit, bon, là, je crois que je vais me retourner vers Dieu en fait, parce que cette ville-là ne me plaisait pas en fait. Je me disais vraiment, j'ai besoin, besoin de paix, surtout dans le quartier. Il mm. y a des histoires, l'autre, histoire, l'autre histoire, l'autre histoire. Il y a des histoires, l'autre, il part sur tel l'autre, il part sur tel y a de l'hypocrisie, tout ça, ça. Et, moi, ça en... me saoulait voilà, en pas dans la paix en réalité. Voilà, tu pas dans la paix. À tout moment, tu es là, tu marches, C'est même pas qu'il veut te faire du mal. As tout un jour, quelqu'un veut te tuer, tu sais même pas. Et dans le quartier, c'est comme ça, ça se passe. Réellement, dans le quartier, euh, tu, tu, peux te, tu peux marcher, on vient, on tire une balle comme ça. Tu même sympa. pas le coup de couteau, tu entends des trucs. Finalement, vraiment, tu dis, mais c'est pas normal. Tu entends des, des potes à toi qui, des, avec qui tu as grandi, d'aller en prison ou l'autre, il est mort. ou Des trucs comme ça, tu vraiment pas. C'est un milieu vraiment. Vraiment, là-bas, tu ne peux pas trouver la paix. Tu ne peux pas trouver la paix. Et j'ai commencé à moi, me poser des questions. Je me disais, moi, ma vie là, je regardais ma famille. Je me suis dit, mais quand je regarde l'histoire de ma mère, quand je regarde même elle, sa famille, etc., c'est bizarre. Tu ce que je me dit, Je me suis dit, frère, surtout que dans l'autre église, on me disait, toi, tu étais le David de, de ta famille, tout ça, on me disait ça. Et d'ailleurs, moi, je me suis rendu ça sérieux. Je me disais, frère, tu se trouve, là, c'est le moment. Je sentais réellement que en fait en fait c'est comme si là devant moi il y a plus rien j'avais comme c'était des dos au mur voilà et je dis au bout d'un moment là il y, y a plus rien pour moi en fait je peux plus continuer cette vie là je fais ça mais il y a rien en fait c'est c'est nul tu vois mm -hmm. et je me suis dit bon frère je crois que je vais me réellement me mettre dedans mm -hmm. et là j'ai commencé à aller dans l'autre église mais j'avançais je me forçais et un jour là euh, un ami à moi et comme je vois, j'étais un peu, je commençais à prendre un peu dedans, du coup bon je commençais à m'éloigner des mauvaises personnes. Et j'avais un autre pote à moi. Et genre là il a échipé, il a fait quoi exactement Mais je sais qu'il avait fait une bêtise où il devait demander pardon. Et je lui ai dit, frère ça, tu demandes pardon et euh, je dis ouais frère Dieu veut que tu c'est un gros un truc grave hein. moi j'avais pas l'habitude de parler de Dieu hein. mm. c'est vraiment un truc euh, grave ouais. dis, frère, ça, parce qu'on avait des moments tu sais il y, une... y a une différence entre pote et ami lui c'était oui. vraiment un ami c'était un, ouais. un ami à je moi voir, dit, si voilà sérieux, voilà, voilà et lui il me dit dis, non frère ça faut qu'il pardon pardon. » tout ça, tout ça tout et t'sais. T'sais. Et Dieu a dit ça tu tout ça, tout ça. il me dit ah, moi moi je crois pas trop en Dieu tout ça en gros, lui quand il disait « crois pas du... euh, trop en Dieu c'était quoi c'est du sang fou parce que lui il a demandé un truc un jour à Dieu c'est pas venu tout ça et du coup bon voilà et, euh, et, et c'était ça en fait. Et il disait, moi je crois pas trop. Et quelques temps après, euh, cette même personne-là, quelques temps, une semaine après, il me dit, une, une semaine ou deux semaines, il me dit, ah mes soeurs, ils vont à une. Dans une église. Ouais, une, dans une église, ça, des réunions, des jeunes, tout ça. Et euh, vas-y, viens si tu veux. Et moi, ce qui m'attire réellement dans ça, c'est les. Le fait d'entendre le mot jeune. Parce qu'en fait, là-bas, l'église, j'allais des papas. Des <rire> papas, maman, tout ça. À la fin, à la fin <rire> on, allait, on allait dans les. Comment on appelait ça On appelait ça aussi des terrains. On appelait ça des terrains où on mangeait, où on mangeait des brochettes, tout ça avec les papas. <rire> C'était pas intéressant, moi, les... disais. Eux, eux, ils ont fini leur vie, c'est pour ça qu'ils sont ça, avec Mais, mais ça, le fait ça, de oui. dire, ah, des jeunes quand même qui avec le Seigneur, c'est. Ça peut dire, surtout que moi, mm je me suis dit, moi, j'ai besoin d'un milieu un peu. Parce que j'allais quitter. j'allais quitter fallait remplacer. Voilà. Et je me suis dit, je ne pas respecter de papa, moi, tu vois, tu vois et, euh, et euh, le truc, c'était, c'était, bon, quand ça m'a dit jeune, là, et vite, moi, j'étais dans, dans ce mood-là, un peu chercher euh, à la recherche de Dieu, etc., je me suis dit, bon, euh, là, ça peut être intéressant, tout ça, tout ça, et euh, quand il m'a dit jeune, je suis allé, j'ai commencé, déjà, avant l'aller déjà, on est passé par un, un magasin Sephora, j'ai eu une embrouille avec un vigile. Le diable il voulait t'empêcher de les Mais il s'est passé un truc de fou ce jour-là. Pourquoi euh, Moi-même, j'ai pas.. De base, comme j'ai dit, j'étais quelqu'un vraiment très violent et colérique. Et euh, le truc, c'est quoi C'est que quand je suis allé dans ce magasin-là, le vigile a commencé à parler, on s'embrouillait. bruit Mais pendant que son bruit s'approchait, je m'approchais de lui. C'était dans le centre commercial de La Défense. Et tout le monde nous regardait. Hein. Tout la défense, elle la honte. Vraiment, tout le monde, au moins, il y a plusieurs étagénistes en bas. <rire> et euh... Tout le monde me regardait. Et moi, j'étais là, j'étais nerveux. Je disais, frère, tu vas rien faire, frère. Tu vas faire un truc aujourd'hui, tu vas me toucher aujourd'hui. Moi et toi, il y en a un de nous deux là, on va aller à l'hôpital. Et euh, ils se il se approché je m'approchais. Il n'y avait rien. Et moi, j'avais aucune force pour frapper. Je comprenais pas. Il et, et, y avait un truc, j'arrivais pas. Je... moi, je tirais mon poids, mais il <rire> y avait <arrive> rien Je pas. C'est ici là. vrai. On allait. En fait, c'était juste. On s'est dit, vas-y, on fait juste, on passe par Sephora pour mettre un peu de parfum. avant on va à ouais. la réunion. <rire> avant, on va à la réunion. Tu vois? Et avant, avant d'aller, c'était là, et on, on a commencé à s'embrouiller de ça. Et euh, je ne comprenais pas, j'arrivais pas, je comprenais pas. Même après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et le vigile là, le, il vient devant moi, mais il fait rien. Ça veut dire après, les gens, ils ne savent pas, ils poussent tout le monde, je pousse tout le monde, mais il revient devant moi, mais il ne se passe rien. Et je comprends pas, tu vois, jusqu'à on me met son côté, on me dit, non, laisse, tout ça, non, non, non laisse. Euh, et lui, là, il est tout le temps comme ça. Ça veut dire, après, je, je pars. Et moi, je me connaissais, je me suis dit, moi, je ne veux pas partir comme ça. Moi, euh, frère, on va attendre que... jusqu'à la fin, on va se battre, moi et lui, tu vois. C'est que ce jour-là, il n'y a, y a rien, même l'énervement, il n'y a rien. Je ne suis pas énervé. Je, je, je, je, je dis à mon ami, je dis à mon ami, je dis, mais frère, il y a quoi là Moi, je ne suis pas énervé. J'essaie, je force d'être énervé, il y a un truc qui m'empêche d'être énervé. Je force dis non frère aujourd'hui, et est, avec ma province, je me dis, frère on va l'attendre aujourd'hui, frère. Aujourd'hui, frère, aujourd'hui, on va voir. Aujourd'hui, on va m'énerver. Mais j'arrive pas à m'énerver. Il y a un truc qui m'empêche. Il me dit non frère, laisse tomber, ouais, laisse, laisse tomber. tomber. Là, là, laisse tomber. Arrête, il me dit, viens, on y va. Et là, je dis, non, non, frère, aujourd'hui, frère, fou de coup, je le vois. Mais j'arrive, je dis ça, mais je ne suis pas énervé. Ouais. C'est comme là, là, je, je, ouais. je dis ça, tu vois. Ouais. Et, euh, je, et je dis, mais je comprends pas. C'est-à-dire au bout d'un moment, je dis vas-y viens on y va viens on y va. Vous êtes parti. Et toute la on se dit mais pourquoi je suis pas énervé <rire> Et un truc ça m'a surpris parce que ouais. moi je savais que quand j'étais quand moi je pouvais rester au moins trois heures énervé, hein. <rire> énervé pendant trois heures je parle pas, je suis énervé avec personne. Et les gens de mon entourage savais que frère le frère quand il est énervé ne faut pas parler. Oui. Avec lui, tu vois Et j'aimais bien demeurer dans, cette, ouais. dans la colère en direct. Mmh, tu vois mmh. Et je me suis dit non frère et je, je comprenais pas pourquoi je n'étais pas énervé. Tu vois Des petits trucs arrivaient à m'énerver, mais ça là. Ça, ça, ça je pouvais rester au moins 5 heures énervé et ça <rire> les, Surtout les que degrés. je suis parti, surtout, surtout que je suis parti sans, il n'y a pas eu de bagarre. Ça y est, moi, il fallait qu'il y ait une violence moi pour me calmer. C'était comme, comme devenu une drogue en fait. il ouais, lui ouais. dit c'était c'était devenu une drogue, Faites, fou, il faut qu'il y ait un truc. Mm. Et des fois, il me réveillais le matin, il me disait eh, « Frère, aujourd'hui, je vais cogner quelqu'un ». Et aujourd'hui, là, je, <rire> ouais, je vais cogner quelqu'un. « Hé hey bah, Seigneur, il t'a vraiment délivré, c'était vraiment devenu euh, un besoin, réellement. » Et quand vous êtes arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé à la réunion eh, je, je suis arrivé à la réunion. <rire> C'est un truc de fou. <rire> j'ai écouté, quand j'ai commencé à prier, j'ai vu les gens. Je me my god, j'ai des gens de mon âge, tout il ça. les tout... prix, tout ça. Mais moi, ça m'a choqué. J'ai <rire> choqué des gens de mon âge comme ça. Vrai, il y avait des gens aussi qui venaient un peu de, de, de quartier, tout ça. Et là ça m'a j'étais ouvert de ouf j'étais ouvert de ouf et là j'ai commencé à dire waouh wow. ça, ça a l'air bien de so ça en plus okay. on va suivre le Seigneur ça, suis... <rire> yeah, là j'ai yeah, yeah. trouvé le bon truc et là je me suis dit moi j'étais ouvert juste parce que j'ai vu des jeunes, et je me suis dit bon la prière mais je m'attendais pas à ce qu'il y avait ça, <rire> ça <rire> et, et là quand j'ai commencé à, quand on a commencé réellement à, à, à, à commencer à prêcher ils ont commencé à, prêcher, à prier Lâchant la présence de Dieu. Alléluia. My God. Je commence à sentir quelque chose qui commence à me toucher. Oh, oh là là. Je commence à me toucher. Je je je commence eh. à remplir mon cœur. en prie pour moi. Boum Je commence à sentir l'amour de Dieu. Là je, là, je réalise que je suis tombé dans.. Moi-même, moi hein, je n'avais jamais expérimenté ça, mais moi-même, je me suis dit, ça, ce n'est pas l'amour d'un humain. J'ai dit, ça, c'est pas l'amour. Pas... J'avais mis comme si le Seigneur avait mis dans mon cœur, frère, je t'aime. Parce que pendant tout, tous mes amis, hein, le dit... Seigneur, il a dit Frère, je <rire> t'aime <rire> Il t'aime, un peu frère <rire> Frère, je t'aime Je t'aime <rire> <rire> C'est oui. oui. là, en fait, le Seigneur. C'est vraiment, tu as ressenti cet amour et c'est là que le Seigneur. Et euh... c'est là, j'ai compris, j'avais réellement besoin de ça. Toutes wow. ces choses-là, je cherchais au travers de la violence. Parce que moi, au travers de la violence, je cherchais euh, une paix, vraiment un truc qui peut me calmer, qui peut. Voilà. C'était dur. C'était vraiment l'amour. C'est là tu vois, que tu as rencontré le véritablement. C'est là que j'ai rencontré Dieu. C'est là où on a commencé à en parler de, de parler en langue à quand je commence à prendre, à prendre non, je me suis dit non, non, là, c'est fini, ah, là, <rire> non, là, il va se passer des trucs de fou, ouais. comment tu ah, c'est puissant, là, je me sentais, comment super mal, yes, là, je me suis dit non, yes, là, c'est fini, yes. là, j'ai commencé à suivre Dieu, tout ça, j'ai commencé à amen, grandir, tout ça, c'est là, j'ai continué, à, et j plus j'ai avancé, plus j'ai compris euh, beaucoup de choses, et, et Dieu, il a enlevé hein, tout ça, la violence, tout, toutes ces, toutes choses, ces il a guéri, ton toutes cœur. ces choses, euh, vraiment, j'ai trouvé un ami, le Saint-Esprit, un ami qui, qui n'abandonne jamais, vraiment euh, à une personne réellement qui n'abandonne pas. Parce que moi j'avais des amis dans le monde, mais vous être t'abandonner quand tu avait des galères et malgré mes erreurs, elle satisfaire a toujours été là et il s'est toujours montré à moi, il a toujours été là à manifester son amour, il a toujours été là pour m'encourager et même dans le moment où j'en pouvais plus, il a toujours été là. Il m'a jamais renié et ça c'est vraiment... Euh, Vraiment, la vraiment le plus beau, touché en fait, le la... wow. Jusqu'à maintenant, le Saint Esprit est toujours là, wow. est toujours là et voilà, la, la, la meilleure vie que que je peux conseiller à quelqu'un. La vie en Christ. Amen, La, la best Lord. life. Amen, voilà. la best life. Merci oui, beaucoup. Bien. Si vous avez une fois témoignage, oui. on on voit vraiment de combien de fois que tu es capable de délivrer. Peu importe combien combien de fois tu es loin de lui, mm. il est capable de te délivrer de toutes ces choses. Et maintenant, vrai. nous allons passer à une autre partie de notre à une autre partie de notre émission où nous allons prier pour vous. Très eh bien, Sylvain, nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont vécu les mêmes choses que toi à l'époque, mmh. vraiment que Dieu les bénisse. Amen. Prions Seigneur, Père éternel, j'ai pris peur pour toutes les personnes main, qui regardent cette émission. Père, j'ai pris peur pour délivre, que tu puisses révéler à quelqu'un Père, comme tu peux révéler Père à moi Père. Seigneur, j'ai prié Père éternel pour que tu puisses devenir l'amour de quelqu'un Seigneur, peut-être une personne qui sent malade Père, peut-être une personne qui croit Père, que tu ne l'aimes pas, peut-être une personne Père qui n'en veut pas. Seigneur, je te de Père éternel que tu puisses te révéler à quelqu'un Père, que tu puisses te rendre Père d'amour. Seigneur, je Père éternel, révèle-toi Seigneur, Je remplis leur cœur d'amour et de Père, au nom, au nom de, de Jésus, que quelque chose se passe maintenant pour dans leur ma vie, Seigneur, que tout esprit si vraiment de mensonge, de déception, père, de colère, de, de haine, la parole, de division, soit chassé de leur vie maintenant, au nom puissant de Jésus. que nous déclarons que l'amour de Dieu vous enverra là où vous êtes, au nom puissant de Jésus, je le déclare. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur, dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Amen. Peut-être que tu me regardes aujourd'hui que tu ne connais pas réellement le Seigneur Jésus-Christ. Tu... Tu veux véritablement vivre euh, cette relation et une intimité avec Dieu. Tu veux réellement que le Seigneur te libère totalement de ces choses. Tu t'es rendu compte en fait que ta vie elle ne servait à rien sans Dieu. Tu te rends compte qu'en fait, tu tournais en rond, tu fais des choses. Mais la vérité, c'est que tu as besoin de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses euh, faire ce pas de foi et décider de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux prier avec moi, fermer tes yeux et prier à haute voix et dire « Seigneur Jésus ».« Seigneur Jésus ». Aujourd « Aujourd'hui, je m'abandonne totalement, totalement entre tes mains. Entre tes mains. Je, te je te demande pardon pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur, je, je, je te reçois et je t'accepte comme, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et mon sauveur. Je, crois je crois que tu es, tu es le Fils de Dieu et que tu es mort, que tu es mort pour, tous pour tous mes péchés. Je crois également, je crois également que Dieu, Dieu t'a ressuscité, ressuscité d'entre les morts. » Merci. Seigneur, Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ton amour. Et, ton et ton pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. amen. Amen, amen. On pas le Seigneur, gloire à Dieu. Félicitations à toi si tu acceptes le Seigneur. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera yes. plus jamais la même. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, quand tu acceptes Dieu, il vient faire un changement merveilleux. Tu vas yes. découvrir tous les merveilleux plans qu'il a pour toi. Merci beaucoup, Merci. Steven. Pour ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage, vous voulez également partager votre histoire. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page Instagram qui s'affiche maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se retrouve dans un autre épisode dans Partage ton histoire.